Vila Kai Haïti.com, bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous comptons avec vous. Aujourd'hui, dis à ce commencement ce maintenant et c'est lundi et 7 novembre 2022. C'est 11e mois dans l'année. Nous avons avancé pour la fin. Alors, donc, nous continuons à informer jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous pas connaissions pas encore. TV la a porté toute nouvelle pour vous, sans stress sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Alors, il faut nous dire que nous disions que nous connaissions qui est même. Inculpé dans le dossier, l'amour mot la. et je bats là là et je dis à monsieur sorti dans silence silence après plusieurs jours. Nous, ouais. et donc, émission et, et débat, censément et donc, perdit et ligni dans le sens l'emdi perdit ligni qui donc et louco par là et Josué le sidore par là, disons et ça a eu ces là qui donc tout nexa ou c'est des nègres qui ont même vraiment et donc dans le moment est tête chargée là parce que Esaïe César, monsieur, n'a couru avec la justice pour dossier assassinat Eve Jean-Baptiste, Louco Zitou, tout n'est pas un problème, et je dis à Esaïe César qui lui-même. Cité non, yon nan gros bourgeois, et non ta cité, donc yon nan assassinat sa, et selon Esaü, s'était parlé avec bourgeois ça juste avant même assassinat Eric Jean-Baptiste là et bourgeois sa, non cité, non dossier assassinat sa, alors yo, et commence à parler là et même Pierre à tout saute, j'ai saisi, le Esaü dil parle avec yon bourgeois, qui a cité non l'anamor, Éric Jean Baptiste, en tout cas, comme Esaïe dit, c'est Tijan et c'est Loa qui t'ont fait déclaration. Qui donc Esaïe César parle ouais avec déclaration ça. Donc c'est Loa Tijan pour ne ta convoqué dans DCPJ. <laughs> en tout cas, eh bien Esaïe César qui lui-même sorti dans silence silence, j'en ai dit là, je dis à là et nous parlons fort de déclaration. Monsieur ça qui lui-même et donc il s'est menté n'ego pas café faire le marron n'ego pas ka faire quitter émission maté débat à moins que et PDG radio a décidé dit gens ou bien Isai Ciza pas de mettre pied dans la radio ça encore étant donné que émission maté débat sont émission payées selon sa supporte toujours dit, donc, dit radio, qui donc il pas en pour avec radio qui non et c'est une émission payée tout ça qu'a dit là-dedans pas engagé radio ça qui c'est radio télé éclair et nous parlons faire entendre Esaïe qui lui même t'a plus de détails sous ça yo reprocher dans question assassinat Eric Jean-Baptiste père éternel l'autre en tout cas bonne écoute tout le monde n'a tourné pour une prochaine vidéo bien bon bonjour thématique euh, à toutes allô bien matin à tous. bonjour Esaïe et bonjour à José Lexidor, bonjour à tous les amis nous, auditeurs et, et auditrices audite, de Radio Télé Claire. Exactement et comme on connaît et nous téléphones titans dehors et na, en dehors du de PIA. Nous débarquons depuis euh, samedi qui se passé là. Nous retournons et après ce qui nous passe. Nous retournons en PIA. Il y a des gens qui ont commenté sur base que est-ce que ça a eu ces désir. Ça a la guéna et ça n'a pas été le cas, et pas rien au monde qui est capable de faire nous-mêmes, nous autres, au niveau de Petit pays, où -pe on a crasé sous base quelconque, sous une et invitation de et, la justice ou bien de la police nationale. Et à rappeler que Esaïe César a parlé à il fait partie de troisième promotion de la police nationale. Et moi, c'est un consultant, il y a plus de 20 ans, depuis, moi, consultant dans la police nationale. Donc, ça veut dire que moi, c'est un monde qui a servi le pays. Ya. Donc, je euh, gagner pour moi, euh, aller et euh, quitter le pays. Pour moi, le comprendre qu'on vacances fait, et on dit, est-ce que ça avez tout maon sous base que des nous mm -hmm. Vous n'avez pas une question. Sur con, euh, et, et, et dossier qui t'a gagné ouais avec euh, et les révélations de Tijan qui c'est mm -hmm. le personnage qui dansait dans la tête de Choual César. Donc, euh, nous ne pas arrêter sur ça, mais quand même, nous et faire petit point ça dans la mesure où il y a des gens qui ne comprendre pas. Qui... Et quand ouais. vous et ne pas comprendre exactement de quoi s'agit-il, et qui ça dossier, qui ça des débats à faire, qu'on travaille. Mais un fait est clair, c'est que depuis samedi, je suis entré en vol, et je suis atterri à l'aéroport international là, je là, je disponible et disposé, comme je l'ai fait, comme je l'ai toujours fait. Fait. fait. Et avant mon départ, j'ai dû parler avec des gens de haut niveau mm -hmm. dans ce pays. Ouais. Et moi-même, dans vendredi, je suis déplacé, vendredi, je suis déplacé. Et vendredi dernier, je suis déplacé mal. Alors, alors je vous dis, où tu fait que madame, n'est Bon, quand même, vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez, vous plus mal. parlant et en plus mal par la sur les réseaux sociaux caprice caprice donc nous avons trouver nous important pour que nous allions et aller et nous aller enjoy nous et à Punta Cana et je dis un grand merci à député Oglin Pierre Oglin Pierre qui était receveur et Mbabdo et na Santo Domingo Oglin Pierre qui était eh comme et mon cher, je ne tout pas si mon dans le pays, mm -hmm. et même les gens dans le pays, et qui et, comprennent ce sacré haïtien, que les Haïtiens. Comme la communauté e, e, e, e, haïtienne qui a fonctionné en République dominicaine, mm -hmm. mon cher Chapo c'était un bel accueil. Tout comme je passais, dans tout hôtel que je passais, dans tout hôtel que je passais, mon cher, c'était... C'était bel bagaille et en pile, en pile, en pile, bel bagaille. C'était bel accueil chaleureux que moi-même avec eh, eh, Madame Nan et eh Kimberly, elle eh, recevoir dans la République dominicaine. Pas bon menti, -AH Angela était tellement eh, atteint de son paroxysme. C'était gros bagaille, mm -hmm. gros causé. Pas dit, pas d'im, pas d'im pas dit Madame vous avez retourné, non? Ah! Mais ma temba ah. et ma situation est là, et dans ma elle là là, et tellement il y a tant de d'emmerdements dans ce pays, Madame n'a pas oué, comment, en d'un pays ça pour de la dedans parce que, il y a trop d'emmerdements, il y a trop de, de lobeye dans ce pays, mm -hmm. et il y a pas de monde qui manque ce qu'on ces le il n'y a pas capable, il pas capable de, il y pas capable pa différencier Tijon avec Esaïe César, Tijon qui c'est personnalise ça nous connaît, qui est toujours là dans ma télé chaque mardi. Et même si jean toujours fait des révélations. Et, des mm -hmm. pour taille, arrive, et de fait, révélation ça. Il y a arrivé. Jean-Dérivé. C'est le cas de ces journalistes que a des journalistes qui prennent mourir en pays. Ouais. Mais, et bien après émission ça, il faut que nous dire que il y a deux journalistes qui ont déjà mouru oui, oui, après la oui, dernière oui. émission. Ouais. Parce, ouais. Parce que même Tijon, même Tijon, moi, j'ai une chanson là-dedans. Ça me vient à la commissaire d'un matin, toi, c'est jeune. Donc, est-ce que ces gens ont eu une quelconque relation avec la mort ou une connexion à la mort, une connexion gang, une connexion de tout le monde dans le pays Est-ce que Esaïe César a eu une connexion quelconque Oui, je ne connais pas. Mais en fait, c'est clair, c'est que Général a passé dans le pays ça, mon comprendre, c'est que le vaudou a un rôle important dans le pays. Les Guinées... Non, les Guinéens, quand on n'est pas fait, ça les Guinées ils ça, ils Pendant notre parole là, il y a plusieurs lacours nous-mêmes, nous, nous vivons, nous toujours fait eh, le ben, travail, nous, nous le faisons mm -hmm. Il y a plusieurs responsables lacours qui ils vexaient, il y a plusieurs Ougamamabo qui vexaient par rapport à avec eh, ben, dernier déroulement. L'obéissa, sous basque, et Esaïe César, comme journaliste, sans mi Eric Jean-Baptiste. moi avec Henri Guerrier, yeah. qui était et prend disposition, ensemble avec Eric Jean-Baptiste, regrettez-moi, qui c'est moun bon la caille, et qui habite depuis au moins, habite depuis Donc, Eric Jean-Baptiste, c'est une monde qui, moi-même avec Henri Guerrier, n'a déjà eu l'eau. Nous faisons politique avec Éric de Baptiste. Mm -hmm. Nous faisons toujours fait politique avec Éric de Baptiste. D'ailleurs, l'Éric de Baptiste embarqué dans Myrd Maniga comme candidat à la présidence en face de Michel Martelly. On se rappelle dans le Radio-Signal FM. je avons travaillé dans le Radio-Signal FM. Moi-même, je position pour Mme Maniga, ensemble avec l'équipe là. Qui est-ce qu'elle Henri Guerrier Qui est-ce qu'elle a donné Nadel Vierlo. Il y mm -hmm. <turmas> so like like a un tout le monde qui était embarqué avec Mme Maniga. Mais non, Eric Jean-Baptiste, pas parce que était élevé, voilà, mais nous sommes ensemble. Et à peine Eric est capable de un an plus loin. Donc ça veut dire que Eric Jean-Baptiste, papa du tu t'es habité puis où tout le du de couplage. Moi, je m'habite puis maman, je m'abandonne De Donc ça veut dire que, je ne comprends pas comprendre, lien Il y a eu établi, entre qui te fait une annonce. Alors quand un petit gens qui te fait une annonce. Et, et, et, et parce que c'est Tigeon ça, c'est notre tête, Esaïe César, Mais non, édoué, eh? mm -hmm. vigno, on a la vignon, on paquette, on euh, a fait parce est que, est-ce est est que c'est pas Esaïe César, est-ce que Esaïe César a des informations? Et, pour la, pour la vérité, pour l'histoire et pour la vérité, deux mondes que Tigeon te cité, deux mondes que Tigeon te cité, notre cadre de révélation ça, à savoir Éric Jean-Baptiste, avec Jean-Édouard Bosson, qui est toujours là. Jean-Édouard Bosson, TRLM, non, Asoua, ni parce que nous habitons de Jean-Édouard Bosson m'a appelé ce jour, une révélation de Tijan, pour me dire, Esaïe, ou habitué de parler Même, pour qu'ils bien me dire, je M. je qui dans notre l'autre que je te parler. Ouais, ouais. Et ça n'a rien à voir. n'a rien à voir avec la déclaration de Tijan. Et Dieu, je te Edouard Et m'a appelé. te Et Dieu, je te parle. Et Dieu, je te parle. Et Dieu, je te parle. Et Et avec. Pour un moment, on dit, oh, il qui n'a pas vu la pas que Moi-même, je dis que Eloi Bossam, comme ami, nous habitait à faire, nous habitués à parler ensemble, nous habitués à aller dans le bureau, monsieur, nous lire les téléphones, nous habitués parler. Moi-même, je suis fâché, fâché tout rouge, parce que je déclare que... Et moi je ne pas que je dis je dis la radio, je dis que pas moi-même qui dis qui c'est la gueule L'ISA qui va y avoir à petits gens par là ?» te Vous savez bien L'ISA nié sous base que c'est à ça qui te fait révélation. Moi, je suis le mordicus. Et dernier fois que parlait à c'est le 2 novembre. Je suis me dit, comment l'ISA a il m'a bien m'a bien, m'a bien me Et puis je dit, m'a me dit, dit, il me dit, il dit, M'a bien avant je et une révélation de fait, et il y a bout. On Je dis, je ne en tout cas. Et puis, vous me a là, même quand on pas, parlé, et puis pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ce que est-ce que, est-ce que... est-ce que, est-ce que, est-ce que, pas, ah ben c'est ça, elle, elle, elle, elle, c'est enfin, ça porte... et Comment on mettre pays Je ne sais pas si Je le dis, si Voilà. vous si si des pays, ya, si j'en des par exemple, à en... avant <coughs> <coughs> que les balles même si j'en dit que, OK, y a tiré sur vous, pris des balle, il y a et, et, et parlez bien de Tijan, Tijan te est déclaré, même Bagayo, que Magali habitant, ok, ils ont a fait le conflit. Et après, ça qui est Magali habitant pour bois calé, Magali mm. habitant courir pour calé, Donc, mm. même Tijan ça, tu déclaré que les journalistes qui vont mourir, et de fait, il y a deux journalistes dans le pays là, on dit, et trois journalistes qui mourir en pays là. Okay. Et, et, et dans le dernier Tijan passé, avant que le dernier tijan. Il y dit, trois journalistes à ont mouru. Et de fait, trois journalistes mourir dans l'espace après Tijan taille Donc, Tijan ça, qui habite habitué travail pour le monde, ici ou à l'étranger, même Tijan Sahara, il est là, il est toujours là, et il a toujours dansé notre tête choix là, là, et il a toujours participé à l'émission Jusqu'à ce que Patrick Joseph a décidé pour que Tijan ça, à tout tabouine, à tout la place lui. et c'est le cas de dire mmh. c'est pas celle qu'on y joue la place c'est pas celle qu'on y joue la place on invite Même comme un bandouille d'arrêter le mais vous qui savez inviter nous comme un bandouille nous sommes vexés vous êtes navré parce que moi que monsieur monsieur notre gouvernement du commissaire gouvernement avec des CPJ on a cité sur Mayo yo invité lou connais. M'a bon mon si ça n'a même parce que lou connais. On va pour que j'ai obligé lou invité lou connais. Parce que lou connais ici la place, c'est c'est qui qui roule la place cap cap interpréter salo a dit. Même je j'étais interpréter salo a dit dernier mois là, les journalistes, les tiges ont dit que ah, des journalistes trois mois je nourri. On n'a même nous passé tiges ça pour moi, demain. On va pas nous là. <coughs> Comme M. Guevara pour préparé, nous allons le révoquer pour nous. Nous allons le passer pour que Si je savais dit si je savais que, il y a trois journalistes qui sont morts. Et de fait, après tout ça, il y a trois journalistes qui sont morts. Nous allons tout vérifier. Non. Non, mais M. Guevara, c'est invité à encore Comme si notre jeune Esaïe ça si je savais que tu as si je savais parlé, mm -hmm. si je savais que fait l'obéir. Je dis à l'Ambral regarder. est-ce que ce même commissaire du gouvernement va pouvoir éviter Esaïe César, non pas Tijon Je ne sais pas comment il va faire pour éviter Soit Tijon, alors et, et loi Tijan, loi Saha, qui a fait des révélations on ne peu plus pertinentes dans ce pays. Mm. Mais non, comme je dois vous le dire, Pierre Mateta, je suis serein, je suis, je suis euh, Très sérieux, mmh. okay, très calme, mmh. comme capable de continuer à faire le travail, moi. Comme ça quoi Le travail du journaliste et le travail comme voluisant, patenté, mmh. comme comme <coughs> qui courait nos bagailles guiméo, grâce avec eux, avec toutes ouais, ces Et maintenant, tout le monde continue à faire le travail, nous. un peu faut pas Je ne sais pas si saluer nous. Mais après-temps n'a pas fait connaître et et paquet de côtés pour le ministère de la de transport et de communication et a obligé faire un ont passé mais zone mergé zone mariani où debaumont même même même à matin où même même même à pour pour sortir et dans pour aller dans le grand sud cette difficulté, on ne peut plus à côté de l'insécurité, sécurité à M'a bon menti, situation vraiment difficile pour Mounio, côté Moun pas capable, machine a craser, à côté de gaz qui a crasé machine Mounio. Ouais. Et pendant ce là c'est le problème de gaz m'a tombé là. Et m'a continue dénoncer ces pétroliers, c'est pétrolier. pétrolier Mounio qui a impliqué notre question de gaz dans le pays, hein, qui, d'une manière ou d'une autre, mettait sous côté l'annonce de prix de carburant que le gouvernement a annoncé à savoir pour gaz d'avant 514 gouttes. Je mm -hmm. dis à la, monsieur qui n'a pas pétrole, monsieur qui n'a pas pétrole, monsieur Gazio, qui ça a fait Ils ont mis 1,6 million de dollars américains à terre, ils ont mis des gens pour danser, danser à la payer à ben, la paix, à la paix, à la paix, à politique. Eh bien, je dis alors, ou, à la, on a acheté Gaza à 6,7 millions dollars, et puis, il faut que Gazda vache. Donc c'est ça qui me passe passer, je dis à qui fait que, pendant que je parle à je ne pas Parce que bloquer notre petite rivière de Nippe, je petite ou de Nip Je vais bloquer notre petites de Nip Ah, où, où, oh. ou t'as l'habitation Ah, et matin, nous connaissons, nous toujours, nous nous l'avions. Oh. Et vous dites, euh, vous ok. dites, vous dites, vous NIP, donc vous sorti ah, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, ah, madame, madame, madame, madame, madame, madame, bon madame, eh, bon madame, madame, madame, ah bon <coughs> ok donc ça veut dire que,